et aussi l'animation d'ateliers de sensibilisation lors d'un forum récent, justement. Et cette journée aussi qui me permet de, de parler aussi du sujet de, de manière directe. Nos perspectives. Alors, on a deux points dans nos perspectives. On a effectivement une action collective, multipartenariale partenariale, dans le cas de, de, de ce partenariat dont Patrick a parlé précédemment, mais aussi, nous réalisons actuellement, et il va totalement terminer, un questionnaire...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 Ça veut dire qu'effectivement nous par rapport, à... alors je ne dis pas que privé c'est comme ça, mais euh, en fait un agent qui a un problème sur l'addiction, on ne licencie pas comme ça en fait. Nous on est c'est beaucoup plus euh, compliqué et puis à, et à la rigueur je me dis bah, tant mieux parce que ça nous permet en fait de, de toujours être euh, à tendre la main. Et je ne dis pas que les entreprises privées elles, ne le font pas, mais euh, finalement le statut nous, nous, nous, nous protège, l'agent et, et, ça, et ça aide et, et je trouve que c'est plutôt bien.